Rebonjour à tous, nous, voici, nous nous retrouvons sur le, le plateau des web-tv de villes et villages Internet pour une web-tv sur les partenariats pour le numérique éducatif. J'ai avec moi Asna et Strauss, vous êtes du groupe La Poste au niveau de la e-éducation, vous nous en direz plus tout à l'heure, et Monsieur Rémi Chautrin... Chintron, pardon, <rire> excusez-moi, Monsieur Rémi Chintron, vous êtes chargé de mission au niveau de la direction du numérique pour l'éducation, ministère de l'éducation, donc. Euh, je voudrais vous poser la question, déjà, de, de nous situer de manière globale la, la question du numérique dans l'éducation, euh, pour nous donner un aperçu global de, des enjeux d'aujourd'hui sur, sur ce sujet. Très bien, merci. Bon, bonjour à tous. Euh, bah écoutez, comme vous, vous, vous le savez certainement, euh, en mai 2015, le, le, le président de, de la République a souhaité euh, lancer un, un grand plan pour le numérique dans l'éducation. Alors c'est vrai qu'il y avait eu déjà d'autres phases hein, où euh, l'État, l'éducation nationale avait accompagné les collectivités pour développer euh, le numérique. Hein. On se souvient même, moi qui ai 45 ans, je me souviens du plan euh, Thomson-TO7 hein, dans les collèges, hein, et, et euh, on se souvient plus récemment hein, du plan euh, École numérique euh, rurale. Euh, ce plan numérique pour l'éducation, euh, il est aussi intervenu dans un contexte particulier parce que, justement, on a appris aussi des échecs du passé. Il faut se souvenir que, effectivement, notamment... Euh, Là, ça remonte au plan Thompson c'est que les établissements et surtout les professeurs ne s'étaient pas emparés de ces moyens, de ces nouvelles technologies parce qu'il eh n'y avait pas les formations des personnels qui avaient été mises en place. Il n'y avait pas non plus ce qu'on appelle les ressources numériques également qui sont indispensables à l'usage de, de ces différents appareils. Donc le, le plan numérique éducatif, vraiment, il, est, euh, il fonctionne sur, euh, sur trois piliers importants qui est, euh, évidemment, du matériel, du matériel et donc de l'équipement, ce qu'on appelle des EIM, hein, des, des équipements individuels mobiles, des tablettes ou des ultra-portables. Euh, et mais aussi, deuxièmement, donc une formation euh, des personnels enseignants, mais aussi des personnels encadrants euh, dans les établissements, et notamment là, on a lancé ça plutôt dans les collèges en ciblant les classes de cinquième. Et puis des nouveaux programmes adaptés au numérique éducatif et avec également des ressources numériques et éducatives puisque nous avons investi, nous avons fait des acquisitions pour à peu près 30 millions d'euros. De, de, de ressources numériques éducatives qui sont en ligne et qui sont à disposition de tous les qui enseignants. Qui sont des, des, des logiciels, des outils des Exactement, outils. des logiciels. Alors, ce, pas, ce ne sont pas des, des livres numérisés. Hein. Il s'agit pas de... Ce serait trop facile de numériser les livres euh, d'histoire, de mathématiques, etc. et de les retrouver sur sa tablette. C'est plus interactif. C'est ouais. beaucoup plus interactif. Ouais. C'est aussi des documentaires. sont aussi voilà, Un ensemble euh, de ressources. Je crois comprendre qu'aujourd'hui, 25% des collèges sont équipés. C'est ça en, en numérique euh... oui alors 25 des collèges sont engagés effectivement dans le plan numérique éducatif à différents nouveaux, niveaux c'est-à-dire que il y a des départements qui ont choisi d'équiper l'ensemble même des classes c'est-à-dire pas seulement les classes de 5e ils ont équipé euh, en une fois 6e 5e 4e 3e et puis il y a des départements qui vont un peu plus modestement dans un premier temps pour plusieurs raisons hein. Pour, parce que c'est nouveau, parce qu'il euh, faut aussi euh, acculturer, hein, euh, j'ai envie de dire euh, aussi l'ensemble des intervenants, euh, il faut aussi des moyens financiers, il ne faut pas se, se le cacher, même si l'État enfin, amène 50% euh, euh, sur le coût euh, des équipements individuels mobiles ou des classes mobiles. Euh, les départements, puisque là on parle des départements s'agissant des collégiens, il y a Rien. quand même euh, des je... coûts de structure. Euh... Et juste, justement, euh, pour ce qui concerne les villes et villages euh, Internet, sont, qui sont des communes donc, qui s'occupent de l'école, est-ce euh, qu'il y a des programmes spécifiques justement de, de développement pour euh, acculturer les élèves euh, à l'usage du numérique pour le, les préparer au collège en fait alors déjà dans leur formation, puisque depuis la rentrée de 2016, il y a fait effectivement des initiations au codage, même en primaire, de l'ensemble des élèves. Et puis on a décidé également, puisqu'il y a eu une demande, il y a une demande des associations d'élus, des communes, de faire en sorte qu'ils puissent également rentrer dans le plan numérique. à petite dose, pas au même niveau que les collèges, mais quand un collège entre dans le plan numérique, les écoles de secteur... Oui. peuvent par l'intermédiaire euh, de leur collectivité de, ra de raccrochement, c'est-à-dire la commune, euh, demander euh, des aides euh, à l'État et on peut accorder, on accorde 50% euh, du coût euh, d'une euh, classe mobile, c'est plafonné à 8 000 euros la subvention, enfin, c'est 4 000 euros de subvention sur une dépense subventionnable de 8000 euros. Euh, on donne également 500 euros par école pour euh, acheter des ressources numériques. Donc ça, c'est le, le ministère directement hein, qui... C'est le, le ministère. Ouais. Euh, et donc, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de, de, de rupture euh, entre, effectivement, euh, l'école élémentaire et le collège. Ouais. Euh, Est-ce que collège ça veut dire que les départements et les communes, sur ce point-là, doivent travailler particulièrement main dans la main sur la, sur la question du déploiement, euh, de la cohérence C'est mieux, euh, notamment sur la, la cohérence euh, des matériels, c'est-à-dire qu'il oui. vaut mieux essayer de s'entendre pour faire en sorte que euh, l'élève qui, en élémentaire, aura à travailler sur tel type de matériel, Retrouve le même type de matériel au collège, encore que les, les enfants euh, ont des capacités d'adaptation au matériel C beaucoup plus importantes que, que les nôtres. Les nôtres donc, absolument. Euh, on n'est pas on très inquiet là-dessus, mais il y a une continuité. Vous savez que dans les cycles, euh, notamment d'enseignement, hein, euh, vous avez euh, des cycles qui sont euh, euh, à cheval, hein, justement sur l'élémentaire et le collège. Hein, on parle d'un cycle, absolument. le cycle CM1, CM2, 6e. Euh, il, il y a une continuité, il à, il une continuité à assurer. Euh, dans mm -hmm. les, en termes de pédagogie et en termes de savoir. Très bien, merci beaucoup. Madame Strauss, justement, vous avez euh, développé à La Poste des outils sur l'e-éducation, dites-nous en plus, et par rapport justement aux enjeux qui ont été euh, Alors c'est vrai développés. que La Poste est tout nouveau sur cet horizon de le éducation en l'occurrence pour, pour la branche Nouveaux Services de La Poste. Je tiens à dire qu'on n'a pas développé des, des outils, mais plutôt mis à disposition euh, des services pour les collectivités. Donc il y a trois grands acteurs hein, dans ce marché, dans le, donc le, le, le plan numérique de l'État, donc il y a bien sûr le ministère, euh, les constructeurs, ceux qui proposent les devices, puisque euh, quand même les collectivités achètent en gros qui des, des, des tablettes, les outils. Euh, les, les outils, ouais, les outils. <rire> les outils euh, donc euh, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. Ouais. Et la Poste euh, propose les services associés à ces tablettes, puisque effectivement, euh, c'est un vrai projet pour toutes les collectivités quand elles, euh, elles mettent le pied dans le plan numérique. Et, euh, et la Poste s'engage euh, à proposer des services de proximité les aidant, euh, en fait, à intégrer la tablette. Alors concrètement, euh, concrètement. que vient faire La Poste dans, euh, à l'école Alors, a... le postulat de On... départ, c'est de dire que La Poste, je ne vais pas revenir sur le débat, mais le courrier est en forte baisse, oui. et euh, du coup, La Poste se renouvelle au sein de nouveaux services. Bien sûr. Et en l'occurrence, c'est la synergie de deux belles directions chez nous, qui sont la direction technique, qui sont 1500 collaborateurs dans le groupe La Poste, qui aujourd'hui s'attèle à, à harmoniser tout le parc informatique euh, des postiers. Et en l'occurrence, on l'a dit, pourquoi pas les mettre au service des collectivités aussi et pouvoir proposer une offre de service euh, aux collectivités pour le déploiement de leurs tablettes. D'accord. C'est-à-dire euh, une offre logistique euh... Ah oui, en, en, en trois phases. Ouais. Euh, on a euh, un travail de conseil, je pense, à la stratégie de développement, parce qu'aujourd'hui, les collectivités, entre ce que le ministère préconise et ce que peut être vraiment établi en établissement, il y a parfois un delta. Mmh. Donc on est là aussi pour les accompagner. Donc on fait souvent des tests avec eux pour voir... On est agnostique hein, sur, sur, les, sur la solution qui peut, être, qui peut être choisie. Mais effectivement, on a un partenariat avec une OI, on a pu en parler ce matin, euh, parce qu'effectivement, euh, pour nous, c'est prenez le made in France et euh, les clouds français, la sécurisation des données, c'est quelque chose d'important pour la fait. poste. Donc c'est ça la, la, la solution, c'est d'apporter euh, le matériel, oh, de le mettre à disposition, de, de le louer, comment Alors, ça fonctionne L'intégration, donc euh, aujourd'hui la collectivité fait un achat de matériel oui. plus un achat de service Et pour l'achat de service la Poste propose donc trois choses. La logistique du matériel, donc oui. la prise en charge, la masterisation du matériel, puisque les établissements scolaires ont besoin de ressources numériques parfois, donc oui. euh, on s'occupe de cette masterisation. Ensuite, l'intégration dans les établissements. L'accompagnement se fait souvent avec le constructeur. On peut aussi euh, faire un accompagnement de prise en main technique de la, ta la tablette. J'insiste mm -hmm. sur l'accompagnement, on n'est pas là pour former les, les enseignants. Et euh, ensuite, le, troi le, le troisième grand socle, sont le service après-vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand la tablette ne fonctionne pas, ben, la poste peut vous proposer des services de proximité pour pouvoir échanger votre tablette. Donc toujours dans l pour l'utilisateur final. Quoi. Donc finalement, oui, le, le, le réseau de la Poste va permettre euh, d'atteindre tous les territoires. Euh, on, on a aujourd'hui, euh, c'est une question plus générale qui se pose par rapport à ça, euh, la question de la fracture numérique hein, qui, qui joue. Euh, Là-dedans, il y a des communes où Internet est... Euh, est peu accessible. Est-ce qu'avec ces services, vous pouvez répondre à ces enjeux Oui, alors pour les zones blanches, moi, si je peux juste préconiser, effectivement, on a aussi ce cas-là dans les établissements courriers hein, de la poste, donc on sait le vivre. Mais pour les, pour les tablettes, j'insiste, elle euh, peut être aussi utilisée sans le Wi-Fi et sans les infrastructures autour. Évidemment, et on est là oui, aussi pour. On peut intégrer des, euh, des choses dans le disque dur. Et, ouais. Très bien. Je vous remercie mmh. beaucoup. Est-ce qu'un un mot pour conclure Oui, c'est oui, juste pour compléter, pour dire que euh, le ministère est également bien conscient qu'il peut y avoir en, entre les territoires cette fameuse fracture numérique. Et donc, euh, dans le cadre, euh, il y a une nouveauté dans le cadre de l'appel à projet euh, qui vient d'être publié. Euh, il y a un appel à projet spécifique pour les collèges ruraux. Et donc les écoles rurales qui en découlent également, puisque les écoles, de secteur, ouais. les écoles de secteur vont pouvoir également bénéficier euh, donc, de, ces, de ces équipements. Et donc pour les collèges ruraux, euh, eh bien, on, on a décidé d'ajouter en plus une participation euh, aux, aux infrastructures de réseau. Je c'est très bien, bien que souvent, c'est quand même la double peine, hein, c'est-à-dire qu'en milieu rural, euh, il faut amener euh, un Internet quand même, même si effectivement on peut utiliser les tablettes sans connexion, mmh. mais c'est mieux quand on peut avoir les connexions, notamment pour aller chercher les ressources sur la Banque euh, nationale du, de, du numérique. Euh, donc, euh, ils, ont, ils ont la possibilité d'avoir 25 000 euros euh, de subventions supplémentaires par collège. Lorsqu'il euh, y a des zones euh, blanches. et euh, de, pour, Très euh, bien. Essayer de Merci beaucoup pour ce, pour ce mot de, de conclusion. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette Web TV. Ah. On se retrouve dans un instant pour la prochaine session.